Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours portant sur le thème de la mécanique et les équipements de sécurité tous les voyants du tableau de bord détaillés. Il est important de noter que tous les véhicules n'ont pas les mêmes voyants et le même nombre et pour cela il faut se référencer au livret constructeur selon les modèles. Premièrement, les voyants de signalisation. Voici les voyants. En général, ils ont un code couleur, vert ou bleu. Ils ont aussi une signification car ils permettent de donner des indications sur l'état des feux. Voici le voyant correspondant aux feux de position, les feux de croisement, les feux de route, puis le voyant indiquant le fonctionnement des clignotants, et enfin les feux de brouillard avant. Il y a deux exceptions au code couleur, le voyant indiquant le dégivrage de la lunette arrière et le voyant des feux de brouillard arrière, puisque tous les deux sont de couleur orange. Deuxièmement, les voyants d'alerte. Voici les voyants. Ils ont également un code couleur spécifique, qui est le jaune ou l'orange. Et ils permettent d'informer sur une panne ou un dysfonctionnement du véhicule. D'abord, le voyant d'autodiagnostic moteur puis le voyant indiquant le préchauffage d'un véhicule diesel, ensuite le voyant indiquant l'usure des plaquettes de frein, et enfin l'alerte de niveau minimum de carburant. Troisièmement, les voyants de danger. Voici les voyants indiquant des dangers. Ces voyants sont de couleur rouge et ils permettent d'informer sur un problème important. Le voyant indiquant le serrage du frein à main, celui indiquant un manque de niveau de liquide de frein, le voyant indiquant un défaut de batterie, puis celui indiquant une pression d'huile insuffisante, ensuite le voyant indiquant une température élevée du liquide de refroidissement, et enfin les feux de détresse. Passons à présent à une préparation à l'examen avec ce cas pratique. Ce voyant vient de s'allumer en orange. Je m'arrête immédiatement... Réponse A. Je peux continuer à rouler. Réponse B. La bonne réponse ici est la B. Puisque le voyant est de couleur orange, il représente un élément important mais pas dangereux dans l'immédiat. Je peux donc continuer ma route. Vous connaissez désormais les différents voyants du tableau de bord et je vous invite à consulter notre prochain cours portant sur les éléments situés sous le capot.